le sir va sont dans le Sénonais. Alors comme vous avez pu le voir, il y a un petit cafouillage dans le Sénonais. Euh, on n'a pas d'appel ce soir, c'est malheureux, mais euh, je pense qu'il y aura quand même des rassemblements pour l'entreprise bien donc entreprise du privé. Un préavis a été euh, posé hier euh, dans l'après-midi, un préavis commun avec Force ouvrière euh, qui est présent euh, à côté de nous. Alors effectivement, on se sent concerné aussi par cette réforme des retraites, Et je pense que tous ceux qui sont du privé Concernés aussi, puisqu'on a bien compris que cette retraite, cette réforme de, de nos régimes et de tous les régimes, hein, pas uniquement des régimes spéciaux, elle n'a qu'un doute. C'est la baisse des pensions pour tous, la baisse des pensions pour les retraités actuels, la baisse des pensions pour les retraités futurs. Mais ce que nous voulons, ne vous dit pas le gouvernement, c'est que de l'argent il y en a, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis dans le fonds de réserve qui avait été euh, mis en place par Lionel Jospin à l'époque, c'est plus de 300, euh, je vous dis pas de je crois que c'est 300 milliards hein, qui, sont, qui sont de côté hein, pour, les, pour les fonds de réserve de retraite. Vous avez aussi en 2025 la fin de la cadesse la fin de, du remboursement euh, de la dette de la sécurité sociale, qui va nous dégager à, en gros 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros qu'on peut remettre dans les régimes de retraite. Mais sauf que le gouvernement, ce petit malin, il a décidé que ça serait des excédents pour le futur. Et dans ces textes de loi, il a acté que les excédents, ils intégreraient son budget. Donc en fait, il veut piller les ressources de la sécurité sociale. Et ça, je m'adresse à tous les camarades du privé. Il veut piller nos salaires, puisque c'est du salaire différé. On n'est pas euh, sur de l'impôt. Donc ils veulent, ils veulent piller nos salaires pour nous faire un impôt supplémentaire. En gros, c'est ça. Récu pour les cotisations sociales des salariés du privé pour financer l'État. Nous, on dit non. Nous, on dit qu'il faut améliorer les pensions de tous. Et nous sommes tous unis aujourd'hui, privés et publics. Et je vous demande de vous faire entendre parce que je ne vous entends pas beaucoup. Vous avez une le... Le du hospitalier d'Auxerre. Donc ça veut dire que c'est l'hospitalier hein, qui vous parle. Bah, je suis ravi de voir autant de monde aujourd'hui, privé, public, hospitalier, territoriaux, enfin, on est tous ensemble aujourd'hui. Moi je vais vous parler de l'hôpital, parce que l'hôpital on est tous concernés, on a tous une santé toujours à préserver, et là quand je vois ce qui se passe sur le plan de la santé nationale, et notamment au niveau des hôpitaux, c'est une catastrophe. Nous on est actuellement sous ce qu'on appelle un copermo. c'est une tutelle des on nous demande de faire des efforts, on ferme des services, on ferme des lits. Est-ce que vous pensez que c'est supportable non, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Il y a de moins en moins de personnel, il y a de l'absentéisme parce que les agents sont fatigués, épuisés. On leur dit simplement, il faut encore faire des efforts, et toujours des efforts. Et là, il y en a marre. Il y en a marre parce que sur le plan national, c'est 30 milliards de dettes au niveau des hôpitaux, 30 milliards. Vous imaginez ce que ça représente On est sous la T2A. La T2A, c'est ce qu'on appelle la tarification d'activité. Et là, c'est au-delà même de, de, de, de, de, de, de toute illusion, c'est un truc de dingue. On vous dit, il va falloir faire de l'acte. Il va falloir faire de l'acte. Il faut rapporter. Il faut que ça soit rentable. On ne peut pas considérer que dans la fonction publique, que l'on soit rentable. On n'a pas le droit de nous dire ça. Les patients, ils n'ont même plus la possibilité d'aller voir des cabinets, puisqu'il n'y a plus de médecins dans lieu. Il n'y a plus de médecins. Donc, normalement, le recours, c'est l'hôpital. Et eh ben non, ça marche même plus comme ça. On a des problèmes aux urgences. On a des problèmes dans les services. On a fermé des lits. Je le répète encore une fois. Et on nous dit encore. On va continuer là les retraites c'est pareil les retraites on vous dit d'avoir une retraite à point est ce que c'est normal la retraite à point, c'est la cata. La retraite à point, c'est travailler jusqu'à sa mort. On euthanasie les gens actuellement. On leur dit, vous allez bosser, vous allez bosser, vous allez bosser. Alors vous avez quand même ici des camarades, comme moi par exemple, qui suis presque en retraite. J'aurais travaillé pratiquement 43 ans, et on va me dire, tu vas bosser jusqu'à la fin de tes jours. Mais c'est une plaisanterie, n'est-ce pas c'est une plaisanterie ouais je vais laisser la parole aux copains, en tout cas, pour l'hospitalier, nous on se défendra jusqu'au bout, on lâchera rien, et puis merci d'être aussi unis et solidaires ensemble, on fera quelque chose, parce que tous unis et tous ensemble, on va leur casser la tête, les collègues à participer à la manifestation à l'appel des organisations CGTF ou FSU Solidaire, manifestation à Auxerre au départ de l'inspection académique en direction de l'hôpital, jeudi 12 décembre à 13h30. Nous appelons tous les collègues à se réunir en Assemblée générale dans leurs établissements ou leurs entreprises, leur secteur professionnel ou géographiques afin de désigner des délégués pour porter leurs décisions lors de l'Assemblée Générale Interprofessionnelle des délégués. Celle-ci se réunira jeudi 12 décembre à l'issue de la manifestation avec les représentants des organisations syndicales. Organisons-nous pour permettre à la mobilisation de s'étendre. Nous sommes en mesure de faire plier le gouvernement et le faire renoncer à sa réforme. Non à la réforme des retraites par points. Retrait du plan Macron de voir Toutes et tous en grève. Ouais C'est donc adopté à l'unanimité. centre de formation l'adapte à Moneto. Nous dépendons du privé. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les, euh, les services publics descendent au niveau euh, des salariés du privé concernant la retraite, mais que nous montions. Actuellement, le nombre de retraités pauvres est immense et il sera encore plus grand avec cette euh, nouvelle euh, réforme. La enfin, réforme, le mot n'est pas bon. Euh, D'autre part, euh, les services publics que où l'on euh, supprime des emplois par centaines et par milliers, c'est aussi des cotisations. De même, il faut savoir que dans le privé, la plupart des, des, des personnes n'atteignent pas la retraite avec un travail. Nous avons vu avec le mouvement des Gilets jaunes le nombre de personnes qui sont sans, sans revenu correct. J'ai autour de moi des gens qui ont entre 500 et 800 euros de retraite après avoir travaillé. Donc j'appelle toutes les personnes du secteur privé à se regrouper et à manifester avec nous politique depuis le 9 mai jusqu'à aujourd'hui les internes nous ont rejoints les médecins nous ont rejoints même si ça paraît paradoxal il y a aussi des directeurs d'établissements dont l'on marre des injonctions de l'ARS c'est à dire l'agence régionale des soins qui est sous le ministère de la santé Madame Buzyn, qui ne sait rien du tout, qui comprend rien, et qui nous reçoit tous les jours pour nous dire, des... dire le mot des conneries. Alors aujourd'hui, la santé est en grève. Aujourd'hui, la santé, comme les territoriaux, nous avons notre propre caisse de qui s'appelle la CNRACL. Alors arrêtons de dire qu'on est des nantis, qu'on est en train de bouffer dans la gamelle de la sécurité sociale qui bouffe dans la gamme de la sécurité sociale c'est le patronat aujourd'hui on a exonéré des cotisations nos cotisations, le salaire différé alors pourquoi aujourd'hui on devrait travailler plus pour renflouer le gouvernement pour pas que le PIB monte au-dessus de 13% mais on en a rien à foutre du PIB aujourd'hui on veut un véritable service public on veut une retraite par répartition une retraite solidaire, intergénérationnelle et on se battra jusqu'au bout on veut le retraite de ces bêtise de cette connerie et à la place, M. le ministre du cause mais dès, de, dès demain dès après-demain surtout jeudi on vous attend au rassemblement à la manifestation qui dirigera vers l'hôpital d'Auxerre. Merci à tous. de découvrir de, de euh, des incidents malheureux et puis euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, on voilà, voilà, peut.